Hi all the Baggins. I'm Marco Falconi, and I'm a tenor track Researcher at Politecnico di Milano and I was one of the very first postdocs of the Central Rail Bag back in 2014. I stayed in Rennes uh, for a couple of years and I enjoyed every single moment of my time in there and in Irma where I met many people that are still my friends and uh, It was uh, my first experience as a postdoc, so it was a bit difficult at the beginning, but uh, then I learned to, to love the city and to love the French way of life and way of teaching and learning math. And it was very, very funny and exciting and I really, really have only fond memories of that period. So. Cheers to all of you and uh, enjoy your party and see you soon in red. I was there less than one month ago, so I'm often. Bonjour, je suis Olga Paris-Romaskevich. Euh, je suis chargée de recherche au CNRS à l'Institut de mathématiques de Marseille. Euh, J'ai passé à Rennes deux ans entre 2017 et 2019 grâce euh, au Centre Henri Lebeg en postdoc. Je pense à ces années comme des années de sérénité avant 2020, avant 2022. Ce sont des années qui m'ont permis à penser aux maths et à faire des maths qui me passionnaient. Euh, je remercie beaucoup Serge Quinta pour son enthousiasme qu'il m'a partagé, de la géométrie algébrique, et pour ses efforts de, de me la faire apprendre. Euh, je remercie Barbara Shapira et Marie-Françoise Roy pour euh, les belles maths et pour leur engagement pour les femmes en mathématiques euh, extraordinaires. Euh, et Victor Kleptin pour les belles expériences physiques et le fait de trouver des fautes dans mes preuves, même en dormant. Euh, et puis... Euh, tous les postdocs et tous les, les postdocs et des thésards qui étaient à Rennes au moment quand j'ai passé par Rennes et de nos matinées au marché des Lys et les beaux échanges humains que nous avons eus. Je remercie tous les membres de, du laboratoire à Rennes et le centre Henri Lebec pour cette opportunité des échanges humains et des maths que j'ai apprises et comprises. Merci beaucoup à vous et belle fête. Bon anniversaire, CHL. Hi, I'm Valente Ramirez. I was a postdoc at CHL from 2017 to 2019. And there I worked with Frank Loret on complex foliations and connections. I would say that my favorite part about my postdoc was actually working with Frank. I have always admired his uh, geometric way of thinking and his mathematical intuition. And I learned a lot from him. And if I had to choose a second place, I think probably it would be the food and the wine. Um, yeah, before coming to Rennes, I studied at the National University of Mexico, UNAM, and I got my PhD from Cornell University where I worked with Yuli Reshenko. And in fact, CHL was my first and only postdoc. After the two years I spent there, I moved to the Netherlands where I decided to become a teacher. I worked uh, two years at the University of Twente, and now I am a lecturer at uh, Wageningen University. So cheers from the Netherlands and happy 10 years. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'écouter mon témoignage. Je m'appelle Solène Bultot et je suis actuellement enseignante en informatique et mathématiques à l'école d'ingénieurs ICAM de la Roche-sur-Yon. J'ai effectué ma thèse entre 2016 et 2019 au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes et j'ai eu la chance d'avoir une bourse du centre Henri Lebec. Euh, ma thèse a été encadrée par Christophe Berton et Marianne besmoulin chatard et elle portait sur l'élaboration de schémas numériques volume fini pour des systèmes d'équations aux dérivés partiels de nature hyperbolique, euh, des schémas capables de préserver certaines asymptotiques ainsi que des états stationnaires. J'ai énormément apprécié les trois années que j'ai pu passer à Nantes, en particulier pour l'ambiance et la solidarité qu'il y avait entre les doctorants. J'ai également beaucoup aimé la vie nantaise. Euh, je tiens encore à remercier le Centre et le Beg pour la bourse qu'ils ont pu me fournir euh, et surtout bon anniversaire.